système c'est un système ultra connu mais que beaucoup de gens oublient de mettre dans vos maps RP Quand les joueurs jouent en HRP, HRP c'est à dire qu'ils ne respectent pas les règles du RP que par exemple tu tues les gens etc que bref ils ne sont pas RP et que du coup vous voulez les espoirs de la map Le problème c'est que vous pouvez pas du coup il y a le système de prison Ça existe dans euh, la majorité euh, des maps RP les plus connues mais pas toutes Je vais vous montrer comment le faire Alors c'est très simple vous devrez faire en sorte que tout simplement il y ait euh, une faille toute prête qui soit les joueurs. Du coup là vous voyez que j'ai pris la faille toute prête et qu'est-ce que ce système consiste à faire C'est-à-dire que quand je vais prendre la faille toute prête, hop, je vais être directement dans la prison. Et du coup les gens qui sont autour de moi, vous voyez qu'il y a une faille ici. Tous les gens qui rentrent dans cette faille, du coup, eh ben ils vont réatterrir ici dans cette prison. Et vous voyez que dans cette prison on peut pas sortir. Hop, on peut pas casser les, on peut pas casser les barrières. On peut pas nous tirer dessus parce que pareil il y a une barrière. Et il y a aussi un truc que j'ai oublié de mettre, c'est de mettre une zone d'altération pour pas que les gens se tirent dessus. Mais bref ça vous le mettrait. Et du coup vu que l'admin peut voler, si jamais vous voulez euh, sortir euh, une personne de cette zone, vous aurez juste à la tuer euh, Au dessus, donc rentrez pas dans la zone Parce que dans la zone vous ne pourrez pas le tuer, juste au dessus Vous tuez la personne, ensuite vous la soulevez en mode KO Et hop, vous la sortez j'ai pas fini le système, du coup je vais le finir avec vous Du coup on va commencer par prendre une zone D'altération, hop, je vais la placer Ici, on aura besoin de deux zones d'altération Mais je préfère placer celle-là en première parce que C'est la plus simple, alors, hop, on va la Personnaliser, on va mettre, hop euh, Largeur de la zone et profondeur 2, 2, 2, et hop, comme ça, ça recouvre Parfaitement euh, l'espace, alors dedans Permettre l'usage des armes, non. Qu'est-ce que ça va faire Ça va faire tout simplement que les personnes dans, ces, dans cette zone ne pourront pas affliger de dégâts aux joueurs. Donc ils ne pourront pas tirer ni mettre des coups de pioche. être la construction, non. Vip en jeu, non. Bassement pendant le jeu, non. non. Actué par la phase vous mettez partie. Euh, ou toutes, c'est comme vous voulez. Affecter les joueurs, oui, affecter les créatures, non. Durée de vie des objets à ramasser, vous mettez euh, 10 secondes. Euh, non 15 secondes plutôt. C'est-à-dire que quand quelqu'un va poser un objet, il va disparaître en moins de 15 secondes. C'est pour éviter que ce soit bugué et que même des gens puissent euh, leur jeter des objets et tout. Vous mettre si vous voulez destruction immédiate c'est à dire qu'il n'y a aucun objet qui rentre alors équipe sélectionnée aucune classe affectée aucune autoriser la modification euh, non alors par contre ce qu'on peut faire oui c'est que classe sélectionnée imaginons que la classe que vous avez mis pour euh, admin par exemple sur la 1 la 2 la 3 la 4 on va dire que nous c'est la 10 alors ce que vous faites c'est que vous faites euh, toutes sauf celles choisies donc ça va faire quoi ça va faire que les personnes qui sont euh, qui sont du coup dans la classe 10 du coup les admins ne seront pas affectés par la zone et là du coup ils pourront tirer dedans et ça c'est cool Ensuite gravité, vitesse de déplacement c'est comme vous voulez euh, Ensuite effet visuel vous mettez non Et une fois que c'est fait hop Les gens qui sont dans cette zone pourront pas tirer sauf les admins Ensuite vous allez mettre des barrières ou des murs Vous faites celle que vous voulez euh, Moi j'ai pris euh, des murs euh, de la galerie pirate Que j'ai hop euh, redimensionné Parce que normalement ils sont comme ça Ici euh, ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre un appareil de barrière Et qu'ensuite vous allez le personnaliser comme ça C'est à dire que barrière vous mettez invisible, base vide pendant le jeu non Actuellement pendant la phase partie ou toute Pareil c'est comme vous voulez, bloquer les armes, les tirs d'armes à feu oui. Euh, euh, Forme une zone, vous mettez boîte ou boîte creuse, ça change rien. Largeur de la zone, vous mettez 0,05. Profondeur, vous mettez 2. Hauteur, vous mettez 1. Activer si reçu et désactivé depuis reçu. Bref, ça, ça c'est autre chose. Ensuite, vous prenez hop, en grille 2 ou sur la grille que vous voulez et vous les placez hop, au même niveau que vos murs. Alors, moi par exemple, je vais le mettre en grille 4. Voilà pour placer au même niveau que mes murs. Bon, je l'ai déjà mis, mais vous voyez que hop, vous placez au même niveau que vos murs. Du coup, c'est pour pas que les joueurs qui sont dans la zone tirent. Déjà, ça c'est avec ça qu'ils peuvent pas tirer. Et pour que les joueurs qui sont en de la zone ne puisse pas leur tirer dessus ensuite vous allez prendre la zone de point de passage et vous allez la mettre hop ici donc vous vérifiez bien que ce soit justement euh, dans cette zone, que ce soit dans votre cage HRP et qu'est-ce que ça va faire justement, bon là je vais le personnaliser avec vous parce que comme j'ai dit je l'ai pas fini du coup activer pendant la phase vous mettez tout, Guy pour déclencher non, visitez pendant le jeu non, réinitialiser la montagne, non, effet d'activation non, hop, ensuite je vous défendez déclencher c'est reçu depuis canal, 1. donc moi c'est le canal que j'utilise euh, pour qu'on rentre dans cette zone, alors en fait le système maintenant je vais mieux vous l'expliquer, en fait quand euh, on va prendre la faille toute prête ça va créer une faille et ça va nous emmener dans le ciel, dans le ciel il y a une zone d'altération, quand on rentre dans cette zone d'altération Ça active le canal 1 Et du coup le canal 1 il fait quoi Vous pouvez mettre le canal que vous voulez mais ben, ce canal là, c'est ce qu'il fait, il nous téléporte ici Et il met notre euh, point d'apparition ici C'est à dire que même si le joueur dans la cage HRP meurt Il réapparaîtra ici Du coup voilà pour les paramètres, c'est plutôt simple Vous vous cassez pas la tête, hop, il y a juste ces trois paramètres là à changer Et ensuite vous mettez un téléporteur en plein milieu Et hop, vous avez hop, ces paramètres là qui sont à changer Mais je vais vous les montrer en détail Groupe de téléporteur aucun, groupe de téléporteur cible aucun C'est pas pour qu'on puisse se téléporter autrement, avec la faille, HTP pendant la phase toute ou euh, partie, c'est comme vous voulez euh, équipe toute, changement de cible jamais, faille de téléportation visible, non jouer des effets visuels, non, jouer des effets sonores non, conserver l'élan, non, placer le joueur dans la position du téléporteur, moi j'ai mis oui et vous voyez qu'il y a un petit trait euh, de particules ici qui va là, du coup quand les gens ils iront dans la zone, ils seront euh, dans ce sens dans ce sens là, pardon, alors classe affectée tout sauf celle choisir, rayon de l'effet, bref etc, etc, etc, etc. conserver l'élan ça c'est les trucs que vous touchez, pas téléportation euh, avec ce truc, c'est bref, est ce qui compte c'est dans les canaux euh, téléportation si reçu depuis canal 1 et du coup qu'est ce que ça va faire comme j'ai dit quand on va prendre la faille toute prête ça nous emmène dans la zone du coup ça va envoyer le canal 1 euh, pour les gens qui sont dans la zone et du coup ça va faire quoi ça va nous téléporter et mettre le point d'apparition maintenant il vous reste plus qu'à prendre la faille et hop une fois que vous êtes dans le ciel vous envolez un tout petit peu juste en dessous vous mettez une zone d'altération euh, qu'on va paramétrer ensemble alors vous mettez au largeur de la zone profondeur de la zone hauteur de la zone vous mettez tout ça du coup pareil vous mettez Armes, oui, euh, permettre la construction. Non, ensuite, ça vous y touchez pas. C'est mis de base sur non. Affecter les joueurs, oui. Affecter les créatures, non. La modification, non. etc vous descendez, vous descendez. Effet visuel, non. Ça, c'est pour les paramètres de base. Ensuite, vous descendez euh, tout en dessous. Et là, vous avez quand un joueur rentre dans la zone, transmettre sur canal 1. Du coup, comme je dis, ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer le canal 1 et qui va vous envoyer dans cette zone-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Il y a très peu de personnes qui regardent la vidéo, qui sont abonnées. Si vous voulez plein d'autres tutos du genre, au lieu de vous présenter un gros tuto système ou de vous faire un tuto de villa, je vous fais trois petits tutos systèmes en une vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à bombarder le pouce bleu. Dites-moi des idées des systèmes que vous voulez en commentaire. Aussi.